Bonjour à toi, cher spectateur et bienvenue dans l'ombre des salles obscures. L'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur le décor des salles de cinéma et sur des problèmes techniques qui n'existent pas. Alors parce que, vous le savez, maintenant, je vous ai déjà raconté, j'ai eu pas mal de problèmes techniques, que ce soit des problèmes d'image, des problèmes de son, des problèmes de projecteur, j'ai eu plein de petits couacs qui sont arrivés. Mais là, je vais vous raconter une fois où plein de gens sont venus nous voir en nous disant qu'il y avait un souci en salle, alors qu'en fait, pas du tout. C'était en décembre, si je ne me plante pas, 2018. Un truc comme ça, ouais, décembre 2018. On avait un film d'animation qui était sorti dans les salles qui avait un design un peu particulier. Je commence déjà à vous voir à imaginer quel film c'est, je vais vous le dire un petit peu plus tard. Ce film, donc, on le projette dans plusieurs formats. On le projette en version originale sous-titrée, en version française classique, et en version soit française 3D, soit originale 3D. Donc le film a plein de formats. Les gens en entendent parler pas mal, mais sont pas forcément au courant de la manière avec laquelle le film est tourné. C'est un design très particulier, une animation qui est vraiment unique en son genre, et qui peut porter à confusion. Peu porter à confusion, si je vous dis ça, c'est parce qu'on a eu beaucoup de parents, notamment, qui sont venus nous voir en plein milieu du film, pour nous dire, excusez-moi, je crois que le film est en 3D, et qu'on n'a pas eu les lunettes dans la salle. Ok pourquoi pas Sachant que le film est dans une version 3D, allons voir. On vérifie dans la salle. Et comment vous dire Spider-Man New Generation nous en a fait voir de toutes les couleurs dans le genre. Vraiment, je crois qu'il n'y avait pas une seule séance où on n'avait pas un parent ou un ado ou un enfant qui venait nous voir pour nous dire qu'ils avaient eu une séance en 3D ou qu'ils étaient en train d'avoir une séance en 3D et qu'on ne leur avait pas fourni des lunettes. Alors que non... C'est le design du film. Donc, allez expliquer ça à quelqu'un qui est persuadé qu'on lui a vendu la mauvaise marchandise, alors qu'en fait, réellement, ça n'est pas le cas. Puis, c'est très compliqué, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vraiment, le design de Spider-Man Generation, Generation, si s'il a su s'imposer avec le temps, au tout début, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient un petit peu réticents à l'idée de ce concept un peu particulier de film qui semble saccader, qui a des petits effets de déformation d'image, qui a des petits soucis de colorimétrie, genre on veut décaler légèrement certains trucs. Enfin, Moi je trouve ça super beau Je veux dire, le film est magnifique et c'est vraiment une preuve de savoir-faire de la part de Sony Pictures Animation qui était absolument dingue à l'époque. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de, de voir la suite, clairement. Mais je me remets dans cette période-là où vraiment, sérieusement, on a tous eu dans l'équipe, au moins un moment, une personne qui venait nous voir en nous disant qu'ils avaient un souci dans la salle et que ce n'était pas la bonne version qu'ils avaient, alors que si, ils avaient la bonne version. Donc vraiment, ce film nous en a fait voir de toutes les couleurs dans le genre. Et c'est pas la seule fois où j'ai eu ce souci, mais vraiment, cette fois-là, je m'en rappelle, parce que pour le coup, quasiment toutes les séances, on avait une personne qui venait nous voir pour nous annoncer un problème technique. Nous, du coup, en cabine, on commençait à moitié à paniquer. On allait vérifier la version et là, on se rendait compte bah, « Non, il n'y a pas de défaut ». Pourquoi ils nous racontent que c'est en 3D Et là, on se rend compte du film, on prend du recul, on voit l'esthétique, on fait « ok ». On leur expliquera à la sortie de la salle, on va leur redire que c'est pas en 3D, et que c'est juste un design particulier qui donne cette esthétique au film. Ils nous croiront ou non, mais on les laissera se réinstaller en salle et on leur expliquera ensuite. Mais ouais, c'est funky des fois les longs-métrages qui ont un parti pris et que les gens imaginent que c'est un défaut technique. J'ai eu ça dernièrement avec le Quentin Pieu, Incroyable mais vrai, hein, où tout le monde était persuadé qu'il y avait une déformation au niveau de l'image, alors que c'était le design un peu particulier du film. Enfin voilà. J'espère que cette petite anecdote vous aura plu, et n'oubliez pas tout ce que je vous dis à chaque fois, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.